Hello les loulous Et des fois il vaut mieux se passer l'intro. <rire> Bref. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous expliquer un peu ce qui se passe là ces deux prochains mois. Enfin, des deux prochains mois. Quoi. Et euh, une petite nouveauté. Hein, qui euh, vous sera favorable. Bah, vous avez vu dans le titre, hein, euh, je loue ma 3,25 de drift. Vous voyez qu'elle est sur chandelle, je suis en train de la réviser un petit peu. Voilà, pour vous, enfin euh, pour nous, hein, parce qu'on va tous rouler ensemble. Hein. Et je loue ma voiture de drift pour euh, des demi-journées. À Ladoux, le circuit de Michelin euh, sur piste arrosée le 4 décembre. Donc euh, juste après mon anniversaire. Euh, la demi-journée, c'est-à-dire que vous roulez une session, je roule une session, vous roulez une session, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée. Comme ça, on reste ensemble et tout et aussi le 19 décembre à, au circuit des Écuyers. donc pareil, une demi-journée, chacun son tour roule, et voilà donc location de la voiture, une demi-journée, plus l'inscription au circuit, plus l'essence, les pneus et le transport, euh, aller-retour jusqu'au circuit voilà, vous n'avez rien à faire, vous arrivez là-bas et vous roulez, c'est tout et tu rentres chez toi, tu arrives là-bas, tu roules, tu rentres chez toi et on passe un bon moment ensemble alors petite précision je ne vais pas prendre euh, tout de suite des gens inexpérimentés euh, ou en pilotage ou en drift. Euh, J'en prends qui savent au moins un petit peu rouler. Je ne veux pas casser la voiture non plus. Qui roule bien et qui ne fasse pas de la merde. Donc Ceux qui font de la merde, bah, si vous faites de la merde, si vous ne m'écoutez pas, au bout d'un moment, ben euh, voilà. Et après, ben vous rentrez chez vous comme des merdes. Bon bref, donc je vais vous présenter la voiture. C'est une 325 236, 36 euh, de drift, donc avec un angle de braquage euh, pour ceux qui n'ont jamais essayé ça, c'est assez sympa. Un petit frein à main hydraulique, bien sûr. Est, elle est très facile à rouler. Elle n'est pas très puissante, mais juste assez pour les circuits arrosés et vraiment très agréable à rouler. Et on peut vraiment tout enchaîner. Il n'y a aucun souci. Voilà donc location de la voiture de drift de plume noire pour vous pour des journées de roulage sur circuit arrosé donc à Ladoux-Michelin le 4 décembre et au circuit des écuits le 19 décembre. Donc vous venez sur place, j'amène la voiture, l'essence, les pneus et il n'y a plus qu'à rouler sans avoir à vous soucier de rien du tout. Donc voilà, donc et pour les tarifs et tout ça ben, vous m'envoyez un MP euh, sur Facebook et euh, je vous envoie ça où on en discute. Voilà, tout simplement. Allez. Ciao.